Petit poulet grenouille, normalement il y avait une vidéo plus ambitieuse qui sortait aujourd'hui et puis finalement pas parce que le planning, le machin, le truc, les priorités de la vie bref, du coup vous avez un vlog à la place Tout de suite dans les mauvaises nouvelles, pas de live de Noël cette année j'ai décidé de prendre du temps pour moi et de genre euh, me prioriser moi pour Noël cette année donc euh, bah on se verra pas euh, Est-ce que ça reprendra Je ne sais pas. Peut-être, probablement, je suis à peu près certaine que je vais... que je vais vous manquer. <rire> je suis à peu près certaine que vous allez me manquer. Voilà, voilà. Dans le lien, vous avez une wishlist Amazon, parce qu'Amazon, c'est le mal, mais c'est quand même bien pratique. Et voilà, si jamais vous avez envie de faire un petit bidule machin, euh, voilà. C'est vous qui voyez Ça se dit pas. Enfin si, ça se dit, mais c'est ringard. En parlant de tout ça et des moyens de soutien, je vous rappelle qu'il existe un uTip, et d'ailleurs, vous avez dans les génériques de fin la petite jauge des grenouilles. Et la petite jauge des grenouilles, elle indique où est-ce que je me situe après déduction de l'IRSAF. Sur euh, une réception d'un SMIC mensuel net ce qui serait quand même idéal pour moi pour survivre donc voilà il est dedans les nudes comptent pas dedans parce que c'est un peu une autre activité mais en même temps un peu Enfin voilà donc bon c'est pas dedans ça y sera peut-être un jour et si un jour je touche la hache ça sera aussi dedans pour que vous voyez le, le un peu le machin je ferai des couleurs enfin voilà du coup en parlant des nudes comme vous avez peut-être vu twitter c'est un peu le bazar donc si vous me suivez sur twitter n'hésitez pas à me suivre sur d'autres réseaux en plus il y a l'instagram pour les nudes il y a une newsletter que j'ai fait donc c'est tout bête vous cliquez sur le lien vous mettez votre mail et pouf quand je sors un vos trucs, mais je vous envoie un, un, un chose et je fais « Hey, regardez, vous pouvez faire ça !» L'avantage aussi, c'est que vous pouvez acheter les vidéos que je fais moins cher que sur ManyVids, parce que ManyVids, vous, vous payez 5 euros plus cher et moi, je reçois 5 euros de moins. Donc au total, il y a 10 euros de différence et c'est un peu nul. Donc voilà, privilégiez la newsletter. C'est chouette, je dis des blagues dedans, je mets des photos, je fais ça un peu bien. Voilà, voilà, voilà. Donc, euh, clic, clic Toujours dans le rayon Utip, euh, en même temps que ce vlog, je vais sortir des hoodies avec le, des logos dans le dos cette fois-ci, plutôt que devant. Je ne l'ai pas fait avant parce que je crois sur Utip tu peux pas dire que tu as la vision du haut et du coup vous auriez vu genre 15 hoodies génériques avec la même tête et il aurait fallu cliquer dessus pour faire Ah oui mais en fait il y a le logo dans le dos, donc maintenant vous savez. Voilà, ça serait là, il y a probablement des images qui font zouf zouf zouf, zouf sais rien, je, je ne sais pas comment ça va être monté, des bisouilles. Vous l'avez peut-être remarqué mais ma voix est sensiblement différente de d'habitude, c'est parce que je suis passé à l'étape de l'orthophonie où j'utilise ma new and improved fan voice et c'est chouette, enfin moi je trouve ça chouette, vous pouvez me dire ce que vous en pensez, mais de toute façon en fait c'est... C'est ma voix, donc je fais ce que je veux, voilà, je peux redescendre aussi comme ça si je veux. Bref, reprenons. Tout de suite maintenant, on va faire un petit retour sur, bah, sur les vidéos de l'année, en fait, parce que c'est quelque chose que j'aurais fait dans le live, c'est quelque chose que j'aime bien faire, et comme je pas faire de live, je vais pas pour le faire, donc je vais le faire là. Ok Des bisous. On commence. Je fais nappe avec ma voix, mais c'est parce que j'ai pas l'habitude d'être en femme voice, je pense. Qu'est-ce qu'on a fait cette année On retourne dans le temps... Il y a un an Bah ben, il y a un an, c'était un vlog. Voilà, tournant majeur pour la chaîne. Je me rappelle plus que c'était le tournant majeur. C'est mystérieux. <rire> je la <'ai> garde. <rire> you know I'm gonna keep it. Ok, après il y a eu une vidéo de customisation de mon casque de derby. J'ai fini par en changer parce que j'ai fait une commotion cérébrale avec ce casque quelques mois plus tard. Donc du coup, il a fallu que j'en change. Après, il y a eu flash info sur les thérapies de conversion. Bah voilà, c'est un flash info, j'ai pas grand chose à en dire. C'est un format que vous aimez beaucoup, c'est un format que j'aime beaucoup. Euh, je le fous pas surtout, des fois je me dis ah ça serait bien de faire un flash info, puis j'ai la flemme, ou alors je me dis ouais mais je vais rien apporter de plus, ou tout le monde a déjà l'info, je vois pas l'intérêt. Donc bon, dans ce genre de cas, j'en fais juste pas. Et, euh, et voilà, mais ça veut pas dire que je vois pas passer les trucs, ça veut pas dire que c'est pas important pour moi, c'est juste qu'il y a plein de facteurs qui font que je le fais pas. Ensuite, il y a eu les vidéos des Toys Gobelins. Alors, ça c'est très cool. C'était très rigolo à faire. Il y a le Figaro qui l'a utilisé, qui a utilisé un petit bout pour faire oh là là, c'est dégénéré trans qui essaye de corrompre la jeunesse. C'était rigolo. Il y a eu les vidéos sur les représentations trans dans les médias qui vous a bien plu, qui m'a bien plu aussi. Euh, surtout qu'en plus, c'était genre la transformation d'une transformation d'une transformation de vidéos qui traînait dans les tiroirs depuis 2000 ans. Donc, du coup, c'était bien cool, il y a eu la vidéo sur créer et m'organiser, Neuro Edition, qui vous a bien plu aussi à ma grande surprise, parce que pour moi ça allait être une vidéo dont vous alliez rien à foutre, et en fait bah ça vous a beaucoup plu, donc moi je suis très contente. Ensuite, il y a eu le flash info de euh, la meuf trans qui a réussi à obtenir euh, qu'il y avait marqué que, genre, elle était la mère de son enfant. Donc ça, c'était bien chouette d'avoir un, un petit truc cool. Après, il y a une vidéo que quasiment tout le monde a loupé. Enfin, tout le monde a loupé. Qui a pas bien marché, qui était scriptée ou ne pas scriptée. Et qui, pour moi, était vachement bien. <rire> Parce que ça revient vraiment sur l'intégralité de mon processus artistique, comment je le change, et vraiment le passage de quelque chose que euh, je pensais vraiment être la valeur sûre, la valeur hyper forte, ce qui faisait la force de la chaîne, donc moi qui étais en roue libre en impro, et le passage à quelque chose de plus propre, de plus scripté, etc., et qui est vachement important pour moi pour faire des vidéos un peu plus ambitieuses, en fait, en termes de, de traitement, je trouve, et pour être plus juste, et pour pas regarder mes vidéos et faire « Ah ouais, j'aurais dû parler de ça, merde ». Donc, honnêtement, allez la voir, elle est cool. Après, alors du coup, elle est plus, elle est plus en public... Mais euh, elle n'est plus en public. Mais c'est la vidéo où je vous demandais de l'aide parce que Cosima était très malade. Et ça, c'est le moment déprimant de la vidéo parce que bah, Cosima est décédé en juillet. Mais vous nous avez beaucoup aidé et euh, ça nous a beaucoup fait de... Voilà, je vais m'arrêter là. Mais, euh, mais voilà. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont qu on donné et qui ont envoyé des, des messages de cœur parce qu'il parce qu y avait besoin. Après ah oui Après, il y a eu la vidéo sur les thérapies de conversion avec Jade, qui était très très bien, qui vous a plu, vous aimez beaucoup a priori les formats avec, genre quand je suis avec une autre personne, ça tombe bien, c'est un format que j'aime beaucoup faire, et j'avais un peu peur que les vidéos avec Jade, c'était vraiment une tentative, c'est des vidéos qui sont très longues, c'est plus juste moi qui est en fasse cam, c'est une, une autre personne qui a moins l'habitude de la caméra, mine de rien, et qui parle le plus, et du coup j'étais un petit peu en mode, oh là là Et en fait non, ça vous plaît beaucoup, donc moi je suis très très contente, voilà, Jade aussi est contente, d'abord. Coucou Jade Ensuite, il y a eu la vidéo sur le décor du Turfu, qui est en démonétisé parce qu'il y a plein de... de, de... Parce qu'on écoute de la musique quand on bricole. Ça, c'était bien rigolo. Voilà, le décor, il est là, vous l'avez vu. Ensuite, il y a eu la vidéo sur l'injonction à l'honnêteté et... Injonction à l'honnêteté et transidentité, pas l'injonction à la transidentité. Je <rire> chelou ce nom de vidéo. C'était chouette, c'était une vidéo qui était dans les cartons depuis longtemps, et puis qui, je crois que j'avais prévu de mettre autre chose à ce moment-là, puis finalement j'ai mis ça, Mais bref, c'était cool. Après, j'avais prévu de faire un remake complet de mes vidéos du CEC, et puis après j'ai fait, ouais, mais en même temps, mon CEC, c'est il y a longtemps, je suis plus vraiment dedans, et j'avais pas envie de juste reprendre une vieille vidéo et de la reprendre telle quelle, juste avec une meilleure qualité. Du coup je les ai telles quelles, enfin je les ai telles quelles laissées, du coup je les ai laissées telles et vous avez vu une vidéo complémentaire, donc euh, bah, j'espère que c'était chouette. Après j'ai fait le remake de ma vidéo euh, qui servait un petit peu de lettre euh, aux personnes qui regardaient pour faire le CO à la place des gens à la demande d'une abonnée qui disait ouais machin ça serait trop bien de l'avoir en bonne qualité, j'ai fait bah attends date de quand cette vidéo, du coup j'ai regardé la vidéo j'ai fait ça pique, on va la refaire. <rire> Donc voilà, je crois que c'est le, ouais, le tout dernier machin de la série de remake. Il n'y a plus de remake de vidéo maintenant, c'est que des vidéos originales, tout ça. Il y a eu un autre flash info à propos de l'offensive terre, de ce qui s'est passé en machin. Et bah, j'ai pas plus d'infos là-dessus, j'ai l'impression que ça a stagné. J'en sais, sais rien, je ne sais pas ce que ça a donné depuis la situation, je, je n'en sais rien. Après, il y a eu une autre vidéo collab qui est restée genre, sur les disques durs pendant 4 mois, je crois, les rushs. Mais voilà, donc du coup la vidéo sur folie et transidentité, j'avais très, très très très très très très très peur qu'il y ait un gros backlash, qu'il y ait plein de gens qui comprennent pas, etc. Et bah en fait pas du tout, vous avez vraiment accueilli la vidéo super bien, vous avez vraiment genre beaucoup engagé avec le truc, ça a touché plein de personnes, bah du coup, voilà, moi j'étais... j'étais contente sur votre... Ah bah d'accord, je fais des, des sujets un petit peu, la polémique et tout, puis non, il se passe rien, tout va bien, tout, tout le monde est content. Bon, bah écoute, moi je suis contente, hein. Après, il y a la vidéo sur les lumières du turfu voilà, qui, qui, est, qui est sympa, qui est rigolote, et où moi je m'amuse bien, et qui est pour le coup plus ou moins 6 minutes de sponsorisation de produits, mais en même temps, j'aime ce truc, donc bon, voilà, j'en parle. Et ensuite, il y a la vidéo Votre Proche est Trans, qui a bah, très bien marché, en fait. C'est une des meilleures vidéos de l'année. Je m'y attendais pas du tout et c'est une vidéo sur laquelle je vous ai demandé votre retour en plus avant pour la construire donc c'est surtout vos avis sur les réseaux sociaux etc vos commentaires qui m'ont vraiment aidé à construire l'ossature de cette vidéo et à vraiment construire cette vidéo donc merci d'avoir pu répondre et de m'avoir permis de faire cette vidéo qui bah, finalement il y a plein de gens qui ont aimé donc bah bien contente. Du coup on a parlé des vidéos qui sont passées de cette année et maintenant je vais vous parler un petit peu des vidéos qui arrivent donc juste après cette vidéo juste après les vacances, donc dans quelque chose comme cinq semaines. Il y a la vidéo sur le consentement qui sort. Donc ça va être une grosse vidéo, il y a plein de ressources de recherche dedans. Euh, j'ai très hâte de la sortir, j'ai un peu très peur parce que ça fait toutes les vidéos qui arrivent, là ça fait deux trois ans que sont, <rire> que sont au stade de OK, il faut faire ça, absolument. Bisous. Voilà Donc bon, ça, ça va sortir. Après, il y a la vidéo où je parle plus de sexualité et de kink, euh, mon rapport, comment ça fonctionne avec mes partenaires, etc. Pas en termes de « ok, je vais vous décrire ma sexualité », mais plus de comment j'aborde le truc, et comment le fait d'être bah, une meuf, trans, polytraumatisée du cul, avec plein plein de trucs, plein de problèmes, plein de, de machins qui qui se mélangent et qui sont compliqués, etc., font que bah, finalement, il y a des trucs qui sont compliqués, d'autres qui sont plus simples, d'autres qui sont étranges et qui fonctionnent bizarrement. Bref, je vous en parlerai dans cette vidéo. Après ça, il y aura peut-être une vidéo entre, mais logiquement, après ça, il y a une très, très, très, très grosse vidéo qui va parler de, grosso modo, comment on fait de la justice communautaire au sein de nos communautés queer. Et encore, communauté queer, en vrai, c'est plus étendu que ça, c'est plus sort... Tout ce qui est un peu sous-culture et qui, qui va fonctionner en dehors de... Bref, je vous en dis pas plus. J'ai pas encore tout fini de lire, tout ce que j'ai envie de lire dessus. J'ai très très peur de la sortir parce que je la trouve très ambitieuse. Mais c'est le moment et, euh, et ça fait deux ans qu'elle aurait dû sortir. Donc, donc heureusement qu'elle sort maintenant là. Enfin, maintenant. Dans trois mois quoi. Ouais. Quatre. <rire> Quelque part par là. Voilà, après autre chose. J'ai le droit de toucher des aides du CNC maintenant si la demande de subvention est acceptée, que le projet leur plaît, que je suis capable de mobiliser fonds, que ma main... Et avec tout ça, l'idée c'est de faire un cycle, genre féminisme et transidentité, de, je crois il y a 7-8 vidéos de prévues, avec plein plein plein plein plein de contenu dedans, mais qui va demander vachement d'écriture, de, de recherche, probablement de guests Et puis si ça marche, vous aurez genre plein de vidéos extraordinaires, et puis ça sera peut-être genre une sorte de nouveau machin de de type oui et tout et en même temps je me demande que le nouveau départ de l'année dernière dont je parle, je me demande si c'est pas de ça dont je parle. <rire> Concernant les vidéos, les programmes, bah du coup j'ai pas mal de vidéos assez ambitieuses, assez compliquées et qui pour moi sont plutôt essentiel à nos communautés qui vont arriver en 2022, elle risque de prendre un peu de retard parce que du coup je vais essayer de les faire subventionner bah, par le CNC. Retour à, à l'épisode précédent. La meuf un an plus tard, elle a toujours pas fait sa demande de subvention parce qu'elle terrorisée. Qu'on lui dise juste non. Dans les nouvelles vidéos qui arrivent, j'aurais besoin de votre avis. Est-ce que vous voulez que je vous fasse un tuto inject ou genre je vous montre comment je m'injecte Parce que maintenant je fais mes injects toute seule et je me suis dit ah. En fait, c'est pas si... Voilà, ça serait cool que je le montre à d'autres gens. Donc voilà, si, si jamais vous avez envie, c'est vraiment pas le genre de vidéo que j'aime faire. Mon cerveau sert pas à grand-chose, en gros, pour ce genre de vidéo. Mais bref, si vous aimeriez que je vous fasse ça, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur les réseaux, tout ça, tout ça. Et finalement, il ne me reste qu'à vous remercier et à vous montrer en tout avant-première du Turfu le nouveau générique Oui.